Bonjour à tous, bienvenue dans cette désormais traditionnelle mini vidéo du dernier jour du mois. Je vous souhaite un bon visionnage et vous donne rendez-vous le 15 du mois prochain. Sur un instrument en bois qui est quand même beaucoup plus mélodieux. Oh là là. Dernière vidéo où j'avais parlé d'un instrument de musique, c'était pour l'ocarina. Cette fois-ci, on fait un petit peu plus d'électronique et je vous propose. Slide Je crois qu'il faut qu'on parle. Donc non, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Hein. Si, les dinosaures, c'est pour les enfants. Euh, Est-ce que tu as déjà... Alors, euh, petite vidéo la prise en secret. Euh, je parle pas trop fort pour éviter que Jérémy m'entendre Mais euh, globalement, ils voulait pas me croire quand je disais qu'il fallait mettre un éclairage pour que les mâches soient bien. Bon, vous verrez un petit peu après euh, si les mâches sont bien, bien avec un éclairage. Euh, et pour la petite anecdote, le film du 15 août, comme aujourd'hui, s'est tourné euh, avec une température ambiante globalement de euh, 28-29 degrés et dehors il fait 37 degrés. Voilà, il a fallu faire un truc. Donc oui, euh, dans la vidéo du 15, Jérémy qui euh, brille un petit peu, c'est pas à cause de mon éclairage, c'est lui qui suit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec la vidéo du résultat final. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.